Dans le contexte de la crise actuelle, nous avons dû modifier l'ensemble de notre programme, ce qui semble même opportun pour le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'il s'agit des médias et de la médialisation, pour lequel le collègue Mathias Vechta du Centre International de Formation Européenne est un spécialiste hors pair. Je voudrais bien, en ce moment, vous présenter brièvement l'orateur d'aujourd'hui. Mathias Vechta. Et professeur au Centre international de formation européenne à Nice, une très beau ville. Après ses études en histoire et philosophie à l'université de Bonn, Fribourg-en-Brisgau, Paris 4, et Rochester et New York, il soutient sa thèse en histoire en 1994 à l'université de Fribourg. Dans la même année, il devient maître de conférences au département d'histoire de l'université de, de Fribourg. En 2000, il rejoint l'Institut Européen des études Internationales, d'abord comme lecteur de DAAD, puis de 2006 comme son directeur. Euh, 6 comme son directeur. En euh, 2014, il est nommé directeur général du Centre International de Formation Européenne. Mathias est un spécialiste de l'histoire des États-Unis de la France contemporaine, euh, des relations franco-allemandes et de la construction européenne. Dans ses recherches, il se concentre sur les problèmes des identités collectives, de l'imaginaire historique, des mythes politiques et des intellectuels transnationaux. Son livre « Die Erfindung des amerikanischen Westens »« Die Geschichte der Frontier-Debatte » alors sur l'idée de la frontière. Qui est paru en 1986, a été récompensé par les prix Gerhard Ritter. Pour son livre Der mythos Des mythos de scholismus, Heldenkult, Geschichtspolitik und Ideologie, qui est paru en 2006, il a reçu le prix parlementaire franco-allemand et le prix Daimler Chrysler en 2011. Son nouveau livre, que nous pouvons voir maintenant sur notre. Euh, euh, comment dire, sur le computer. «Geschichte Frankreich im 20. Jahrhundert » qui forme la base de la présentation d'aujourd'hui est parue dans le Beckfalak l'année dernière. Et je l'ai lu et j'étais très impressionné euh, ou plutôt je suis encore très impressionné par ce livre. Mathias, merci pour être avec nous aujourd'hui et je te passe la parole, je suis très curieux. Merci, euh, Christophe. Euh, merci à l'ISIC de m'accueillir pour euh, cette euh, présentation euh, à distance par visioconférence. Il était prévu initialement que je vienne euh, chez vous à Trento, mais pour des raisons que nous connaissons, euh, ce n'était plus possible. Donc, euh, je suis d'autant autant plus heureux que je puisse euh, intervenir par visioconférence en vous présentant quelques éléments euh, du livre que j'ai publié l'année dernière sur euh, l'histoire euh, de la France au XXe siècle. C'est un livre euh, sans images. La seule image du livre est euh, celle sur la couverture que vous voyez. C'était une décision de l'éditeur de euh, sortir euh, cette collection, de livres sans photos, sans images, ce qui est euh, très dommage. Donc, je suis d'autant plus content que je puisse vous présenter quelques images qui me paraissent euh, parlant pour expliquer la mise en scène du politique en France au XXe siècle. Donc, euh, comme je viens de dire, euh, le livre fait partie d'une collection de livres qui s'appelle Histoire européenne du XXe siècle. Donc, c'est la tentative de raconter l'histoire européenne euh, du XXe siècle à travers euh, des histoires des nations hein, et selon euh, une approche commune qui a été développée par Ulrich Herbert, un historien allemand à l'université de Freiburg. Et l'approche commune est celle d'un long XXe siècle, hein, contrairement à euh, l'interprétation d'Eric euh, Hobsbawm, euh, d'un court XXe siècle qui s'étend, euh, grosso modo, la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin du monde bipolaire. Selon euh, l'approche commune développée par Herbert, euh, le XXe siècle serait considéré comme un long siècle, comme ces problèmes, ces enjeux fondamentaux commencent à la fin du 19e siècle avec l'industrialisation, surtout avec l'industrialisation, et le 20e siècle, pour lui, euh, est euh, euh, dans un, un, une certaine mesure la tentative des sociétés européennes d'organiser la société politique selon les enjeux qui se sont présentés déjà au 19e siècle. Donc, euh, après, c'était à chaque auteur de cette collection, euh, de voir si cette approche marche pour son pays. J'ai trouvé que l'approche du long 20e siècle marche bien pour la France particulièrement pour des raisons euh, mises en avant par Ulrich Herbert, car l'industrialisation en France reste très limitée à la fin du XIXe siècle. La société industrielle euh, n'a pas sa percée à la fin du XIXe siècle, mais pour une autre raison, c'est que la fin du XIXe siècle est la période formateur. Hop, maintenant, j'essaie de... Ah voilà, la période formateur euh, de la République. La République, qui euh, est fondée en 1870, se forme contre l'Empire, contre le pouvoir personnel et contre l'incarnation du politique par un seul homme. Hein, C'est ça l'essence de l'Empire, l'incarnation du politique par un seul homme, l'empereur Napoléon. Donc, dans ce contexte, se pose la question comment peut s'incarner la République Elle ne peut pas s'incarner comme l'Empire dans un homme ou dans des hommes. Donc, elle s'incarne. Hein? Vous voyez bien les, euh, les slides Ça va Oui, oui. Oui, d'accord. Donc, euh, elle s'incarne... Euh, euh, principalement dans un symbole Le symbole la Marianne Marianne, euh, la fille du peuple hein, Symbole révolutionnaire hein. Vous voyez à gauche euh, La Marianne, la place de la République à Paris Qui euh, a été érigée à la fin du XIXe siècle Elle porte le bonnet phrygien hein, Un symbole de la Révolution française, surtout euh, du jacobinisme. Elle porte dans sa main gauche, non droite, <rire> droite, un rameau d'olivier, symbole de la paix, et dans euh, l'autre main, elle porte la déclaration des droits de l'homme. Euh, la Marianne à droite est une Marianne plus combative. Hein, elle porte le glaive et euh, derrière elle se trouve le lion, symbole du courage et de la force du peuple. Donc, euh, la Marianne, dans les hôtels de ville euh, en France, euh, dans les places publiques, remplace l'image de l'empereur, hein, buste, le buste de l'empereur. Pourtant, bien entendu, euh, cette république a euh, des personnalités clés qui ne sont pas médialisées ou mise en scène, comme c'était le cas sous l'Empire, mais qui sont quand même formateurs pour euh, euh, cette période. Je mentionne Jules Ferry, que vous voyez sur cette image, qui est euh, emblématique pour la bourgeoisie française, la fin du 19e siècle, la bourgeoisie éclairée, euh, il est franc-maçon, hein, comme euh, beaucoup d'élites de, de la Troisième République. C'est un laïc hein, euh, forcené. Il est humaniste, un homme de lumière. Il se comprend comme un homme de lumière et du progrès rationaliste, avec deux grands projets. Deux grands projets. Le premier, c'est l'école. L'école laïque, gratuite et obligatoire qui deviendra le symbole de la République dans la France rurale. Donc là, vous voyez sur euh, l'image euh, une construction classique que vous trouvez partout dans la France rurale. Hein, au centre, la mairie, et à droite, l'école euh, des filles, à gauche, l'école des garçons. Donc c'est la République au village hein, où euh, les valeurs, de la République sont transmises aux jeunes citoyens pour former une nation de citoyens. Donc c'est le premier grand projet de Jules Ferry, l'école laïque gratuite et obligatoire. Son deuxième projet, souvent oublié dans la France d'aujourd'hui, c'est la colonisation. La colonisation pour lui est également une œuvre de modernisation, de progrès, non seulement pour la France, mais aussi pour les peuples colonisés. Donc là, vous voyez euh, une euh, incarnation féminine de la France qui porte chez euh, des peuples colonisés le progrès, hein, la civilisation et le commerce. Donc, euh, dans les années euh, 80 du 19e siècle, nous avons donc ces deux processus construction de la nation à l'intérieur, à travers notamment l'école, et expansion de la nation portée par l'idéologie progressiste de la France vers le monde. Euh, cette euh, période où la fin du 19e siècle, est aussi euh, le, la période du début de la médialisation du politique vers un public de masse à travers des journaux. Notamment avec l'affaire Dreyfus, qui est en France le premier grand événement médiatisé. Euh, bah, vous euh, savez euh, sûrement tous et toutes euh, de quoi il s'agit, donc un officier d'origine alsacien et juif accusé euh, de trahison, d'avoir trahi des secrets vers l'ennemi, vers l'Allemagne. Hein. En 95, il est euh, condamné euh, et euh, il est euh, euh, déshonoré, hein, l'image du journal, le petit journal, un des grands journaux euh, de masse hein, euh, à Paris, du Paris du, euh, de la fin du 19e siècle. Euh, l'image euh, euh, montre euh, euh, cet acte de euh, euh, dégradation euh, de Dreyfus, « Son sabre est rompu », Dreyfus dit euh, à la foule qui, est, euh, qui se trouve à l'hôtel des Invalides, « on déshonore un innocent ». Donc, euh, on pourrait rajouter euh, des centaines d'images de l'époque hein, autour de l'affaire Dreyfus hein, qui euh, démontre tous les événements autour de cette affaire, les procès, etc., comme un grand événement médiatisé. Euh, je rajoute seulement une deuxième illustration euh, de l'affaire Dreyfus. C'est une caricature euh, de Carondache, un grand euh, dessinateur euh, de droite hein, de la fin du 19e siècle. Euh, L'illustration euh, est censée de... Euh, visualiser les clivages en France autour de l'affaire Dreyfus. Les clivages qui sont euh, entre Dreyfusard, hein, des euh, soutiens euh, du capitaine Dreyfus, et sa cause, c'est la République. Ce sont euh, les laïcs, ce sont les progressistes, hein, et d'autre part les antidreyfusards qui défendent l'honneur du militaire hein, et qui utilise l'affaire Dreyfus pour attaquer la République. Et là on voit un dîner en famille, hein. le chef de famille il dit « surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus ». Deuxième image, le bordel total, euh, euh, la famille euh, euh, euh, se dispute cruellement et euh, en dessous, euh, euh, le caricaturiste dit « ils en ont parlé, ils ont parlé de l'affaire la, Dreyfus et ça s'est très mal passé ». Donc ça démontre l'éclivage de la culture politique française. Euh, par rapport à la culture de masse et ou la médialisation vers une culture de masse, je rajoute juste un dernier, une dernière image. Euh, de euh, euh, la fin du 19e siècle autour de l'immigration. Ça, je trouve très intéressant. Déjà, à la fin du 19e siècle, l'immigration devient un sujet hein, euh, de, des médias de masse autour des événements euh, clés, parfois tragiques. Là, euh, j'ai pris une illustration d'un journal italien. Euh, L'événement euh, dont je parle, c'est le massacre des Italiens à Aigues-Mortes. En 1993, une sorte de euh, violence collective de la population d'Aigues-mortes contre des immigrés italiens qui travaillaient dans les salines à Aigues-mortes. Euh, je passe maintenant euh, à euh, la période euh, qui, dans mon livre, s'étale entre euh, 1914 jusqu'à 1940, et je fais un saut dans l'année la, euh, charnière de la Première Guerre mondiale pour la France. C'est l'année 1917. C'est une année de crise, de crise de morale des soldats, mais aussi de la population civile. Le sens de la guerre est mis en question. Et c'est à ce moment-là que la République se confie pour la première fois à un homme charismatique, à un leader charismatique. C'est Georges Clemenceau. Georges Clemenceau qui devient chef du gouvernement et il exerce son autorité charismatique par des visites euh, fréquentes, constantes, offrant Hein, pour démontrer, pour mettre visible sa euh, proximité avec des simples soldats, les poilus, hein, pour leur insouffler une volonté de vaincre, hein, pour euh, calmer euh, les, euh, les revendications des soldats. Là, à gauche, on le voit dans une tranchée avec euh, des soldats. À droite, il prend un pique-nique. Hein, dans euh, une tranchée avec des soldats. Euh, et c'est à travers euh, cette euh, mise en scène de Clemenceau qu'il devient le père la victoire, comme on appelle en France, le père la victoire, donc celui qui mène le pays à la victoire. À la fin euh, de la Première Guerre mondiale, euh, euh, un autre problème devient, euh, un autre enjeu devient important dans la culture politique française. Un autre euh, enjeu très euh, médiatisé, c'est le bolchevisme. Le bolchevisme non seulement euh, à cause de la révolution bolchevique en Russie, mais aussi à cause de la scission du Parti socialiste français, la SFIO, la section française de l'internationale ouvrière, en deux parties, une section communiste hein, qui se forme avec le Congrès de Tours en 1920, hein, et euh, bah, euh, le SFIO, la, la SFIO restante, hein, qui est majoritaire, mais donc à partir de 1920, un parti communiste euh, s'installe en France et il est violemment attaqué par les forces de droite. Ici, c'est fameuse, une fameuse affiche où, euh, qui euh, a été lancée par euh, des, in des intérêts industriels, hein, de la grande industrie, euh, contre le bolchevisme. Hein. Le bolcheviste est euh, ici imaginé comme un barbare, un barbare avec un couteau entre les dents, L'incarnation de la menace venant de l'Est, comme euh, pendant la première guerre mondiale, euh, la menace venant de l'Est étant l'Allemagne, ici, c'est le bolchevisme, une menace pour la France, hein, qui doit être combattue aux urnes. Hein. Euh... Passons à euh, une époque où euh, le Parti communiste euh, devient euh, ou euh, gagne une importance nationale à travers euh, le Front populaire. Euh, C'est une image euh, très intéressante de Léon Blum, euh, leader du Parti socialiste, qui devient chef du gouvernement en 1936, euh, d'un gouvernement de franc populaire populaire, avec euh, le parti radical, donc euh, euh, la euh, gauche bourgeoise, le parti socialiste et les communistes. Léon Blum lui-même est un intellectuel. C'est un intellectuel, un esthète, un dandy hein, qui euh, se met en scène ici, sur cette image, comme ouvrier. Hein, il brandit une lampe de mineur à Lens, Lens, ville mineure euh, de nord-est de la France, pour euh, s'afficher comme un homme du peuple. Euh, le programme, la politique et les répercussions politiques du Front populaire sont euh, médialisés à travers... Euh, des photographies, c'est aussi un sujet formidable pour des euh, photographes euh, euh, connus de l'époque. À gauche sur euh, le, euh, le slide, vous voyez une photo de Robert Capa, euh, grand photographe d'origine hongroise, fondateur euh, de l'agence Magnum qui euh, photographie ici euh, un père ouvrier avec son fils à la place de la Nation lors euh, d'une manifestation du Front Populaire. Euh, L'image euh, en haut à droite euh, sont les grèves de 1936, les grèves qui euh, se manifestent à travers des occupations d'usines par des ouvriers, et des ouvriers qui, Font la fête dans les usines, hein, en dansant, en faisant de la musique, en étant joyeux. À droite, en bas, le départ en congé payé. Une des euh, grandes euh, avancées sociales du Front populaire sont les premiers congés payés. Hein, donc, toute la France, toute la société française, non seulement, pas seulement les bourgeois, peuvent se permettre dorénavant des vacances. Donc, le programme de Léon Blum, « Embellir la vie », hein, se démontre ou s'affiche à travers ces images. Euh, je finis euh, l'époque du Front populaire avec euh, deux portraits, deux portraits de deux personnalités extrêmement contrastées. À droite, vous voyez Charles Maurras, qui est euh, le leader intellectuel de l'extrême droite de l'époque, un journaliste, écrivain, euh, euh, directeur euh, euh, du journal Action française, qui euh, a une antenne militante avec les, la Ligue des Camélos du roi. C'est euh, un phénomène de l'époque, les ligues des, ligues des euh, milieux nationalistes qui combattent parfois violemment la République et surtout la République du Front Populaire. À gauche, vous voyez euh, le ministre de l'Intérieur de Buffrand Populaire, Roger Salangro, qui devient la cible des, des attaques de l'action française, car Salangro combat les Ligues. Il interdit les Ligues, il interdit également les Cablenots du Roi, et il est victime de calomnies euh, affreuses de la part de l'action française, et il finit par se suicider. Donc, ça démontre les clivages extrêmes l'opinion publique euh, euh, autour du Front populaire à l'époque. Je passe maintenant à euh, l'époque de 1940 jusqu'à 1900. 62 dans mon livre, j'ai donc mis ensemble la Deuxième Guerre mondiale et l'après-guerre jusqu'à 1962, où euh, on voit un changement euh, important en France avec euh, la fin de la colonisation, la fin de la guerre d'Algérie et la mise en place de l'élection directe du président de la République. Donc cette période commence avec l'effondrement l'effondrement de la France symbolisé par la fuite chaotique des millions de citoyens à travers le pays. Ce sont des images de mai-juin 1940 qui, euh, qui symbolisent cette fuite des Français à travers le pays. Ensuite, l'occupation allemande, image inédite des soldats qui descendent les Champs-Élysées, et pour mener à cette image légendaire, la poignée de main entre Pétain, le maréchal Pétain, qui devient chef de l'État français, en été 1940, avec Hitler, sur une station de train en Loire, pour... Euh, scellé la collaboration entre la France de Vichy, la France dite de Vichy, et le Reich allemand. Pétain, maréchal euh, de France, héros de la Première Guerre mondiale, il a été célébré comme héros, vainqueur de Verdun, hein. et euh, il est déjà à... Euh, dans les années 30, une légende vivante qui, euh, en 1940, euh, prend le pouvoir en lui-même, disons, faire don de sa personne à la France. Or, la collaboration, évidemment, est une décision euh, euh, contestée, de nouveau, une situation où la France, en temps de crise, se confie à un homme charismatique, mais en abolissant la République. Ce n'est pas comme euh, en 1917, où Clemenceau euh, gère euh, d'une main de fer la France républicaine pendant la Première Guerre mondiale. Ici, Pétain abolit la République et il engage la France dans la collaboration. Donc là, euh, l'affiche que vous voyez à gauche pose la question, êtes-vous plus français que lui Est-ce que cet homme, hein, qui est le héros de Verdun, qui est une légende vivante, qui est l'incarnation du patriotisme français, est-ce qu'il peut prendre une décision antipatriotique Est-ce que quelqu'un peut être plus français que Pétain à droite, euh, une euh, expression euh, de Pétain, « Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal ». C'est quoi les mensonges Les mensonges, c'est la République. La République qui euh, décrit par Pétain comme un système décadent et mensongère, hein, basé sur des fausses prémices sur une fausse idéologie, donc mensongère. C'est Pétain qui sauve donc la France des mensonges de la République en bâtissant une nouvelle France. Hein, vous voyez là sur euh, euh, cette image, sous le slogan de Révolution nationale, le grand slogan de la France de Vichy. Hein, à gauche, euh, la maison euh, de la République hein, qui s'écroule, qui était bâtie sur des fondements creux, hein, comme la franc-maçonnerie, vous voyez sur l'image, la franc-maçonnerie, vous voyez les Juifs, euh, euh, le capital, le communisme, l'antimilitarisme, etc. Euh, euh, Au-dessus de cette maison France et compagnie, vous voyez, l'étoile euh, de David, euh, comme quoi la France, euh, la République euh, était un projet juif. À droite, euh, sous les euh, sept étoiles du maréchal, hein, vous voyez euh, une, la nouvelle France hein, qui est saine, qui est stable, qui est euh, bâtie sur euh, des colonnes solides et avec un nouveau slogan Travail, famille, patrie, égalité, fraternité, euh, liberté sont abolis et remplacés par travail, famille, patrie. L'opposition euh, contre ce projet, euh, contre euh, la France de Vichy et l'occupation se fait d'abord uniquement par la radio. Donc, cette image symbolise effectivement. De Gaulle comme une voix qui est transmise par la radio, la radio de Londres. C'est à la micro, la radio de Londres que De Gaulle transmet son appel du 18 juin à la Résistance. Il est pour la plupart des Français, pendant la guerre, principalement une voix. Une voix parce que les images de De Gaulle sont rares. Et euh, euh, beaucoup de Français n'ont jamais vu De Gaulle, n'ont jamais vu une image de De Gaulle avant qu'il entre en France en 1944. Donc c'est à travers ses discours, à travers euh, sa parole qu'il qu devient un, un homme charismatique opposé à l'autre homme charismatique qui est Pétain. Comme euh, Pétain, De Gaulle euh, prétend incarner la France. Ah, vous voyez euh, une, euh, un dessin de De Gaulle hein, euh, qui est supposé incarner la France dans tous ses éléments. Pas seulement la France de droite, pas seulement la France conservatrice, mais euh, la France entière. Hein, et cette image... Essaye de rendre euh, euh, cette idée de synthèse gaulliste visible. À gauche, vous voyez Jeanne d'Arc, symbole de la France royaliste, catholique, à droite, euh, euh, c'est ben, inspiré de Delacroix, hein? euh, ben, euh, l'idée... Euh, de, euh, la liberté qui mène le peuple à la victoire, donc euh, une image foncièrement républicaine, voire jacobine. Donc De Gaulle au milieu fait la synthèse entre les deux, entre la France de droite et la France de gauche. Similaire euh, sur ce tract hein, de, euh, de la résistance gaullisme gaulliste. À gauche, vous voyez la Marseillaise de François Rude. C'est une euh, euh, partie de l'Arc de Triomphe à Paris. La Marseillaise qui mène le peuple révolutionnaire à la victoire. À droite, la Croix de Lorraine. La Croix de Lorraine, un symbole chrétien, choisi par de Gaulle comme symbole de la résistance française. Donc, encore une fois, la synthèse entre France chrétienne, France républicaine, laïque et le slogan euh, « Révolutionnaire, vivre libre ou mourir euh, ». Trois images euh, de, euh, euh, de la libération euh, de la France en 1944. À gauche, en haut, vous voyez euh, euh, le peuple qui célèbre sa victoire, hein, avec le V, hein, euh, un tas de citoyens qui font le V comme victoire de la France, euh, du peuple français, euh, au moment euh, de, euh, du débar débarquement. Euh, en bas, euh, de nouveau, une image de euh, Robert Capin, hein, une photo de Robert capin. Hein, euh, le peuple de Paris qui attend l'homme providentiel, l'homme charismatique qui est de Gaulle pour fêter avec lui la libération de Paris. Et euh, à droite, euh, en haut, à droite, euh, c'est l'épuration, sont les tendues, les femmes tendues, la mise en scène du règlement du compte avec celle qui avait ou qu'on accusait d'avoir eu une relation sexuelle avec un Allemand. Donc on visualise l'épuration en les tendant hein, euh, ou des fois aussi en les promenant nus dans les villes. Donc une épuration cruelle, très sexuée pour euh, démontrer euh, ou pour euh, démarrer euh, une nouvelle période de euh, la société. Euh, en 1944, euh, le, euh, Paris euh, accueille De Gaulle comme libérateur euh, cette caricature fameuse de Jean Eiffel, hein, rencontre de cet euh, euh, euh, rendez-vous entre Paris et Charles De Gaulle. Charles de Gaulle qui, euh, par son charisme et, mais aussi par sa compréhension du pouvoir politique, est euh, encombrant, encombrant pour les forces politiques, pour les partis politiques qui essayent hein, de regagner du pouvoir comme c'était à l'époque avant l'occupation, avant Vichy une euh, caricature qui euh, essaye de, euh, de transmettre euh, cette euh, concurrence entre un De Gaulle qui est trop grand pour euh, euh, les partis politiques, trop grand pour vivre avec un système de parti comme il se met en place sur son nez gigantesque, hein, De Gaulle avait un très très grand nez, euh, se trouve euh, de gauche à droite Maurice Schumann euh, leader des chrétiens démocrates, du MRP, au milieu Vincent Auriol, un grand socialiste, et à droite Jacques Duclos, un leader du Parti communiste, donc les trois grands partis, la France de 1945, sur le nez de De Gaulle, hein, euh, euh, pour démontrer hein, cette euh, euh, asymétrie entre la figure euh, Gigantesque de De Gaulle et les partis politiques qui essayent de regagner le pouvoir. Donc, une concurrence qui euh, finit par, qui se termine dans la démission du général De Gaulle en janvier 46. La prochaine image euh, euh, symbolise la continuation entre libération du territoire national et guerre coloniale. Hier Strasbourg, demain Saigon. Immédiatement après euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des troupes françaises vont en Indochine pour réaffirmer euh, la domination coloniale de la France en Indochine. Vous voyez sur le char la croix de Lorraine, de nouveau le symbole de la résistance, donc la continuité entre libération du territoire et euh, guerre contre, euh, coloniale. Donc pour la France, et c'est très important à retenir, la guerre ne finit pas avec 1945. La guerre continue jusqu'en 1962. La, la France reste en guerre entre 1940 et 1962. Euh, je continue avec euh, euh, quelques personnalités qui incarnent la société moderne et progressiste que la France veut euh, être, hein, cette image que la France veut donner au monde d'une société moderne et progressiste. À gauche, vous voyez euh, Françoise Giroud qui est grand journaliste, écrivaine, qui font avec euh, le jeune homme à droite, Jean-Jacques Servan-Schrebert, le premier euh, magazine hein, moderne en France, L'Express, euh, conçu après le modèle euh, des grands magazines américains comme Time, euh, euh, etc., et qui deviennent... Ils sont pour une grande partie de leur vie en couple, hein, qui euh, symbolise euh, cette France euh, des médias modernes. J'ai mis euh, en tête euh, une image de Simone de Beauvoir, euh, qui en 1949 publie « Le deuxième sexe hein, » et qui euh, euh, démarre donc, avec ce livre euh, « euh, La tradition du féminisme moderne en France ». Euh, je euh, vais parler un peu de la guerre d'Algérie maintenant, en commençant par euh, la mise en scène euh, des leaders du nationalisme algérien. Euh, vous voyez à gauche euh, Ferhat Abbas, qui deviendra le premier chef du gouvernement provisoire de l'Algérie, ici, sur euh, la couverture du magazine. Time américain, ce qui est une honte pour la France, car la France considère la guerre d'Algérie comme, comme euh, une problématique interne à la France, et ils veulent pas que la lutte du peuple algérien pour la indépendance aurait une résonance internationale. Ferat Abbas, euh, leader anticolonialiste euh, qui euh, est éduqué en France euh, ou à Pardon, dans des écoles françaises, et qui se résigne finalement à une lutte euh, euh, militante contre le euh, règne colonial. À droite, son opposant, Messaliage qui est le fondateur du nationalisme algérien, hein, ici sur euh, euh, un journal clandestin du mouvement national algérien. Leurs opposants, c'est euh, l'armée la, euh, française qui mène en Algérie une guerre euh, non conventionnelle, une guerre dite de contre-insurrection, hein, avec des moyens non légaux, surtout la torture. Hein. Ici, euh, le général Jacques Massu, qui est parmi ceux qui euh, euh, défendent, bec et ongle, la nécessité d'utiliser la torture contre euh, la guérilla euh, des indépendantistes algériens. Euh, je reviens en France avec l'année 1958, où, euh, vous le savez, euh, à cause de la guerre d'Algérie, la 4e République tombe. Et euh, le général de Gaulle retourne au pouvoir et établit euh, une nouvelle constitution, celle de la Vème République. Hein? Ici, sur l'image euh, à gauche, euh, très intéressante, on voit euh, Marianne libérée de ses chaînes, les chaînes, évidemment, de l'ancienne République. Et derrière euh, Marianne, l'ombre du général de Gaulle en posture classique sa posture classique, celle euh, avec les bras levés pour symboliser le V de victoire. À droite, euh, la France qui vote massivement oui à la euh, nouvelle constitution proposée par euh, le général de Gaulle. De Gaulle, ici à Alger, euh, de nouveau le symbole euh, la victoire, hein, euh, les bras lev levés, pour annoncer aux euh, Algérois qu'il les a compris. Hein. Euh, phrase énigmatique, personne ne savait euh, que ce, ce que de Gaulle avait vraiment compris à ce moment-là. Euh, en France, le pouvoir gaulliste est souvent critiqué et ridiculisé. Beaucoup de voix critiques, satiriques, observent que la France retourne vers un régime basé sur le charisme d'un seul homme, une quasi-monarchie, comme quoi que l'Élysée euh, deviennent une cour, une cour royale, ici à gauche, euh, une caricature de Moisan, du canard enchaîné qui démontre de Gaulle en Louis XIV, hein, euh, entouré de personnages serviles, lui qui surplombe la vie politique euh, euh, avec sa posture royaliste. À droite, euh, une personne qui se met en scène comme... Euh, le critique implacable, intransigeant du gaullisme au pouvoir, c'est François Mitterrand, auteur du livre « Le coup d'État permanent » que vous voyez ici en couverture. François Mitterrand qui euh, dénonce euh, la Ve République non seulement comme un régime qui est venu au pouvoir par un coup d'État, mais l'exercice du pouvoir par le général de Gaulle comme un coup d'État permanent. Euh, un dernier euh, slide concernant euh, la face cachée est, euh, de ce régime qui est la guerre d'Algérie. Euh, euh, sur euh, le, la première photo, on voit les rives de la Seine avec le slogan ou avec euh, euh, le graffiti. Ici, on voit les Algériens. À quoi ça fait référence à une manifestation du 5 octobre 1961, hein, en bas, vous la voyez, où euh, des militants pacifiques du euh, mouvement nationaliste euh, algérien organisent une manif à Paris. La police les attaque violemment et euh, un nombre incertain de manifestants, on parle de 100, 200, 300, 400, sont tués, et euh, beaucoup d'entre eux jetés dans la scène. C'est le sens du slogan, ici en noir, les Algériens. Donc avec euh, 62, euh, la euh, guerre d'Algérie se termine. Euh, le euh, général de Gaulle établit l'élection directe du président de la République rapidement. Donc, quelques années après euh, la guerre d'Algérie, euh, le pouvoir gaulliste euh, euh, expérimente une grave crise, mai 68, une révolte contre De Gaulle qui est ridiculisée. Euh, mai 68, bien sûr, c'est un événement euh, sociétal, culturel, euh, avec des répercussions multiples, mais il est aussi à comprendre comme une révolte contre De Gaulle, contre le pouvoir solitaire et autoritaire du général De Gaulle, « soit jeune et tais-toi hein. Ou ici, « La Chiannie », c'est lui, c'est très fameux, hein, après que le premier ministre Pompidou avait décrit euh, les manifestants comme « La chienlie donc euh, le bordel. Le bordel, c'est lui. Ou bien, « Renversant la dictature », très intéressant ici, terme symbolique de Gaulle, hein, vous voyez sur la caricature de Gaulle, en forme à la fois la croix de Lorraine, hein, à l'inverse, symbole du gaullisme et de la résistance, et on croix gammée, comme quoi euh, le gaullisme serait devenu euh, un pouvoir fasciste. Dernière caricature ou euh, euh, tract de mai 68, de Gaulle, avec euh, un écran de télévision, la voix de son maître. Pourquoi est-ce que euh, la télé est la voix de son maître La télé, euh, sous le pouvoir gaulliste, n'est pas libre, n'est pas indépendante. Elle est considérée comme un moyen d'information du gouvernement, utilisé à outrance par le général De Gaulle lui-même avec ses conférences de presse, avec ses allocations télévisées qu'il avait appris par cœur, qu'il transmettait euh, euh, par radio et par télévision, parfois en uniforme, quand la situation le voulait. Donc, la télévision n'est que un instrument de communication du pouvoir. C'est seulement euh, sous Giscard et Mitterrand que la télévision française devient euh, libre. Donc, en 1969, le général de Gaulle s'en va, après un référendum euh, qui échoue. Et euh, je fais un petit saut dans le temps pour arriver à une autre forme d'exercice du pouvoir. Vous voyez ici euh, Valéry Giscard d'Estaing, président français entre 1974 et 1981, qui euh, essaye de mettre en scène euh, le pouvoir d'une société moderne avancée. C'est une expression de Giscard, Fran la France devrait devenir une société moderne avancée. À gauche, euh, il se met en scène comme euh, homme d'État en concertation avec Helmut Schmidt, pour euh, contrer la crise qui s'installe à partir de 1974. À droite, euh, un euh, dîner de, de, de Giscard d'Estaing chez des Français. Hein. Il s'invite chez des Français pour démontrer sa proximité et pour décrisper, c'est l'expression de Giscard, décrisper euh, le euh, pouvoir. Mais euh, aussi euh, Giscard d'Estaing, se sert euh, d'une mis mise en scène euh, quasi-royaliste quand il quitte le pouvoir en 1981 et quand il dit au revoir aux Français. Je vais essayer de vous montrer cette vidéo. J'espère que ça marche. Vous voyez la vidéo Oui, ça va bien. Au revoir. <tousse> besoin d'entendre toute la Marseillaise donc euh, je vais essayer de retrouver ma présentation euh, euh, donc euh, vous voyez bien euh, ce que euh, Giscard d'Estaing euh, essaie de rendre avec euh, cette mise en scène d'abandon euh, du pouvoir il laisse le trône du monarque républicain vide pendant toute euh, la durée de la Marseillaise, hein, pour démontrer en français qu'il s'en va et euh, qu'un autre monarque républicain va prendre sa place. Et avec 1981 euh, commence la dernière période de mon livre, je vais essayer... Je vais essayer d'être assez rapide, car nous euh, avons déjà, j'ai déjà parlé pas mal de temps, avec 80, donc un nouveau pouvoir s'installe avec François Mitterrand, que vous voyez ici sur la télé, c'est image typique euh, de euh, la télé française euh, des, euh, euh, de ces années, quand il y avait une élection présidentielle, on voyait l'image de la personne qui avait gagné euh, monter progressivement sur l'écran. Hein. Euh, une joie effrénée surtout des jeunes là sur euh, la place La Nation encore une fois. Et euh, je reviens maintenant à une mise en scène très euh, euh, forte euh, du nouveau pouvoir de gauche. Une, raison, une mise en scène à la fois, je trouve, euh, euh, royaliste comme on voit ici euh, celui qui va exercer euh, le pouvoir tout seul, marchant vers le Panthéon, le temple euh, de la nation, où la nation euh, honore ses euh, grands hommes euh, et femmes, malheureusement très peu de femmes euh, jusqu'à maintenant. Euh, donc, il marche seul vers le Panthéon avec trois roses. Dans ses mains, trois roses rouges, donc symbole de la gauche du Parti Socialiste, hein, qui avait à l'époque euh, la rose rouge comme symbole. Trois roses rouges, une rose pour euh, Jean Jaurès, le grand leader du socialisme qui est assassiné en 1914. La deuxième rose rouge pour Jean Moulin, leader de la résistance intérieure. Et la troisième rose rouge pour Victor Schœlcher un personnage qui avait lutté contre l'esclavage. Donc il se met dans une tradition de gauche humaniste euh, et euh, de lumière, euh, et à la fois dans la tradition de l'exercice du pouvoir solitaire par les présidents de la République. Euh, si un grand moment de rhétorique, on ne va pas euh, l'entendre, entend, c'est Robert Badinter qui défend devant euh, l'Assemblée nationale euh, un grand projet, euh, la présidence de Mitterrand, l'abolition de la peine de mort. Je reviens maintenant à des enjeux euh, ou des nouveaux clivages sociaux, culturels et politiques de la société française qui deviennent visibles pendant la présidence de Mitterrand. Si vous voyez donc euh, une, euh, euh, des images autour euh, de la marche des beurres en 1983, les beurres sont euh, la deuxième, troisième génération de l'immigration maghrébine. Et euh, à ce moment-là, euh, l'immigration post -coloniale. Et la discrimination des ressortissants des pays du Maghreb devient un enjeu sociétal fondamental. Et avec la marche des beurs, cette partie de la population exprime leur souhait d'être traité à égalité et de lutter contre le racisme de la société. Française. Un autre enjeu de cette période, c'est l'exclusion sociale, la pauvreté, le chômage. Et euh, ici, vous voyez, euh, Coluche à euh, une, une personnalité emblématique de la période, humoriste, acteur, hein, qui fonde en 1985 les Restos du cœur. Hein. C'est une euh, forme de... de, de, de Lutte contre la pauvreté en distribuant des repas gratuits à des pauvres. coluche euh, qui symbolise euh, euh, cette lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. En 1988, Mitterrand euh, se présent, présente différemment quand il euh, euh, euh, se présente pour sa réélection, comme... La force tranquille, il n'est plus euh, le réformiste socialiste, il n'est plus euh, euh, le représentant euh, d'un euh, courant politique spécifique, mais il se veut la force tranquille, la république du centre, disent des auteurs comme François Furet. Euh, je termine euh, avec... Euh, euh, une image des années 90 vous voyez ici euh, l'état stratège interventionniste de retour en 1998 en introduisant les 35 heures de travail hebdomadaire, hebdomadaire de travail hebdomadaire les 35 heures, une grande réforme euh, euh, du gouvernement de gauche pluriel euh, de Lionel Jospin qui, euh, à une époque où dans d'autres pays, hein, l'État euh, se retire de l'intervention dans euh, le jeu économique et social, en France, le pouvoir politique impose sa vision euh, euh, des relations sociales aux acteurs économiques. Avec 2002, un nouveau clivage de la culture politique s'annonce et se visualise avec euh, cette capture d'écran, de télévision, euh, euh, des élections présidentielles de 2002, le, euh, la montée en force du Front National empêchant la gauche d'être au second tour des élections présidentielles de 2002. Donc un clivage dans lequel… La France vit jusqu'à maintenant. Vous savez que lors des dernières élections présidentielles, le Front National arrivait au deuxième tour et c'était cette fois-là considéré presque comme une normalité. Le dernier, la dernière image que je veux vous montrer, ou que je veux avec laquelle je souhaite finir mon discours, c'est janvier 2015 à Paris. La Place de la République, avec laquelle j'avais commencé. Euh, ici, euh, une manif de solidarité avec Charlie Hebdo après les attentats euh, contre les rédacteurs euh, de ce journal satirique. Euh, euh, dans une certaine mesure, une rétrospective sur le XXe siècle euh, français, comme... Euh, il avait commencé avec euh, un débat autour euh, de la justice, euh, autour de la liberté d'expression, comme à l'époque de l'affaire Dreyfus, et euh, euh, l'affaire de Charlie, l'attentat contre les rédacteurs en chef, ne pouvait pas être imaginé sans le passé de la colonisation car les euh, personnes qui avaient tué les rédacteurs de euh, Charlie Hebdo étaient des personnes issues de l'immigration, et euh, le débat en France euh, s'est tourné immédiatement vers cette question de l'intégration euh, des immigrés dans la société française, mais aussi la question d'unité nationale, comment une unité nationale dans une société complexe euh, et diverse peut être assurée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci, euh, merci beaucoup surtout pour euh, tout le travail et pour la préparation d'une euh, présentation excellente et un discours qui m'a impressionné. Peut-être, avant d'entrer dans la discussion, je me permets une petite observation, peut-être une question euh, sur l'histoire de la médialisation du politique en France. Si, si j'ai compris bien, je crois que la médialisation du politique en France représente comme. En beaucoup des autres pays, hein, une lutte permanente euh, entre des symboles divers. Mm. Euh, et peut-être euh, le cas de France nous montre un cas excellent parce que euh, c'est ce, euh, une lutte historique qui retourne toujours à des symboles euh, de la tradition de la politique française, de la révolution, euh, autour de, Tu a commencé avec Dreyfus sur la République. D'une part et sur la monarchie de l'autre part. Et ça continue, ça semble dans tout le XXe siècle, et peut-être que je me trompe, mais ça fait part de, de, de, de, de l'essence de ton discours, que ça revient euh, jusqu'aux euh, jours de Giscard de, d'Estaing et aussi euh, Mitterrand. Nous avons toujours eu un clivage assez prononcé en France qui semble qu'elle est plus prononcée que, par exemple, comparé avec l'Allemagne. La, la, peut-être que c'est une euh, observation euh, trompée et peut-être que tu veux commenter sur ce, cette idée euh, pour un instant. Oui, merci beaucoup pour euh, ta question. Oui, je suis euh, euh, d'accord avec toi. Donc, premièrement, les, les symboles qui reviennent, qui structurent hein, d'une façon la vie euh, politique ou la culture politique française, française pendant le XXe siècle, mais qui sont aussi enrichies pendant le XXe siècle. Hein. On a vu par exemple avec euh, la Croix de Lorraine, qui euh, est un, un nouveau symbole, mais de Gaulle aussi, qui est euh, en lui-même un symbole et qui structure euh, euh, de manière très forte, la culture politique, la France après euh, depuis 1940. Euh, ensuite, par rapport au clivage, euh, les clivages, les, les, ou les contradictions de la vie politique en France restent euh, très marquées pendant le XXe siècle. On a souvent parlé des deux Frances hein, qui euh, se manifestent. Euh, de façon euh, euh, emblématique dans l'affaire Dreyfus, la France républicaine contre la France anti-républicaine, etc. Euh, pendant le XXe siècle, ce clivage euh, prend d'autres tournures, avec, surtout avec euh, la confrontation entre Vichy et euh, la Résistance, Pétain, et De Gaulle, ce n'est pas vraiment une confrontation entre les deux France, hein, car De Gaulle revendique pour lui-même les deux France. Hein, il re revendique toute la France, il revendique la monarchie, il revendique euh, l'Empire, il revendique la République, tout. Euh, après, euh, la vie politique se structure, euh, et j'en ai très peu parlé, mais euh, après la guerre, entre à la fois le gaullisme et le communisme comme euh, opposants farouches. Hein, euh, au milieu, euh, euh, les défenseurs de la Quatrième République. Hein. Le communisme reste, disons, le courant euh, structurant l'opposition euh, à De Gaulle au début jusqu'à l'arrivée de François Mitterrand qui réussit à unifier euh, la gauche non communiste autour de sa personne. Et avec euh, les années euh, 80, 90, nous voyons euh, la naissance de nouveaux clivages, et surtout un clivage qui, surtout un clivage de perception entre élite et peuple, élite et peuple. Beaucoup euh, plus avant que la naissance des populismes on voit en France ce discours ou de, euh, de cette critique d'une élite euh, coupée du peuple après euh, euh, un peuple qui a peur de finir en exclusion. Donc on a euh, ces trois couches, on a perçu, hein, perçu, aperçu, pas, je ne m'exprime pas sur la réalité sociale, mais dans les discours, on a euh, à la tête, les élites, euh, le peuple ou les classes moyennes, qui ont peur de devenir exclus à cause du chômage, à cause de la crise économique. Et les élites sont attaquées car on les euh, comprend ou on les perçoit comme incompétentes de gérer la crise économique. Et là, on est on, depuis euh, les années 80, on reste en France, disons dans la tradition de ce clivage. Hein. De ce clivage entre élites et peuple, et je te donne parfaitement raison, c'est un clivage qui est beaucoup plus fort en France qu'en Allemagne, et bien sûr, les clivages de la société d'après-guerre étaient beaucoup plus fortes en, en, en France qu'en Allemagne, en, en RFA, en Allemagne de l'Ouest. Merci beaucoup. Gabriel, euh, veux-tu continuer avec la modération de la discussion Est-ce qu'il y a des, des questions dans la chat Non. Bon, j'aurais je, je deux questions à poser. Euh, merci beaucoup pour euh, la présentation. Euh, la première question est, regarde l'approche la, que vous avez adoptée, euh, l'approche du, du long 20e siècle. Euh, en regardant les, les images euh, que vous avez montrées euh, dans, la, dans le cas de la personnalisation de la, de la politique, euh, je, la question est s'il si, y a un rôle, l'héritage du bonapartisme. Et alors, si on doit euh, antidater peut-être la périodisation du long 20e siècle à propos de la, du rapport de la relation entre médias et ou, ou, la médiatisation de la, de la politique et la personnalisation de la politique. Euh, la deuxième question, euh, regarde, euh, vous, vous n'avez pas mentionné, probablement pour raison de, de temps, euh, les 1668. Euh, et... et la question est si, si le 68 a en quelque sorte changé les, les rapports entre politique et mass-média, et, masse média et, et précis, précisément dans, dans le cas de, du cinéma, qui, qui est l'autre euh, forme de représentation mass-médiale que vous n'avez pas mentionné dans, dans votre reconstruction. Merci bien. Par rapport à, merci beaucoup. Euh, par rapport à, à la première question, euh, l'héritage du bonapartisme euh, reste effectivement très fort hein, dans la euh, France, euh, dans ce long XXe siècle. Il est euh, très présent euh, euh, dans la Troisième République, soit comme élément de nostalgie hein, par les bonapartistes qui restent, comme épouvantail par ceux qui, euh, qui, qui, qui se positionnent contre le pouvoir personnel. Il, est, euh, il y a des tentatives de renaissance de, de, de, euh, des formes de, de gouvernement bonapartiste. Par exemple, le général Boulanger, hein, qui vers la fin du XIXe siècle, essaye de euh, transformer la République dans un système autoritaire. Le bonapartisme reste très fort aussi dans la tradition gaulliste. Donc là, c'est effectivement un courant structurant qui euh, permettrait effectivement de ramener euh, euh, la tradition politique que, qu que j'ai essayé de démontrer jusqu'à euh, jusqu la Révolution française ou à la naissance des courants politiques en France du. Euh, euh, du euh, la naissance de la France moderne pendant la Révolution française. Donc là, je vous donne parfaitement raison, le bonapartisme fait partie euh, du, euh, de la culture politique française moderne. Et pour l'expliquer, il faut, euh, euh, il faut euh, euh, rendre compte du XIXe siècle, effectivement. La deuxième question par rapport à mai 68, donc effectivement les seules images que j'ai montrées étaient euh, les caricatures de De Gaulle datant du, de, de mai euh, 68. Euh, pour euh, rester, disons, dans, la, dans, la, euh, euh, euh, dans le questionnement mise en scène du politique, euh, les répercussions de mai 68 sur la vie politique en France, pour moi, sont minimes. Sont minimes. Hein. Il n'y a pas de courant structurant hein, en France qui naît euh, de mai 68, qui a ses origines en mai 68. Euh, c'est une explosion absolument euh, euh, impressionnante dans sa rapidité, hein, mai 68. Hein. Euh, mais euh, c'est aussi rapide euh, commencer que terminer que euh, des effets structurants sur la culture politique en France ne, point, ne sont euh, très peu euh, visibles. Euh, prenons par exemple le cas euh, du mouvement euh, de l'émancipation des femmes. Ça ne joue pas de rôle en 68. C'est un, un mouvement mis en avant par des hommes euh, et géré principalement par des hommes pour le mouvement féministe euh, pour le mouvement de l'émancipation des femmes ce qui est, euh, ce qui est important c'est euh, que mai 68 leur donne un modèle de mobilisation hein, comment on peut mobiliser rapidement euh, euh, un mouvement social mais au niveau de contenu ou au niveau d'idées pour euh, euh, le mouvement féministe ça n'a pas d'importance ni pour euh, ce qui est pour moi le grand conflit, le grand conflit structurant de la France d'aujourd'hui, c'est l'immigration. Hein? Mai 68 ne joue aucun rôle hein, pour euh, pour euh, pour cela. Euh, pour les médias, euh, pour la télévision, il faut attendre encore quelques années que la télé soit libérée de la tutelle de l'État. Hein? Euh, Pompidou euh, n'y arrive pas ou ne veut pas y arriver, euh, ou très, de façon très hésitante. C'est seulement Mitterrand, finalement, qui euh, euh, euh, libère totalement la télé euh, du carcan étatique. Peut-être le cinéma est vraiment l'endroit où on voit le plus hein, des effets euh, de mai 68, mais je ne suis pas suffisamment expert pour, pour l'expliquer, hein. euh, sachant que la nouvelle vague hein, euh, euh, euh, est, beaucoup plus, est beaucoup antérieure à mai 68. Hein. Mais euh, peut-être là, il y a des effets que, que, qu ou, euh, au niveau du théâtre, sûrement, au niveau du théâtre. Mais il euh, faudrait peut-être interroger d'autres experts <rire> pour cela. Hein.